bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien dans ce live j'aimerais vous parler et de vous partager un processus pour rééquilibrer votre vie personnelle et votre vie professionnelle et euh, enfin ce processus va se faire en trois étapes je vous partage en fait ce live parce que je discutais justement avec une amie en lui disant que je rêvais vraiment de rééquilibrer ma vie personnelle et professionnelle parce que ma vie professionnelle prenait beaucoup de temps. Assez pour que je n'ai pas de temps pour moi. Chaque fois qu'on me proposait d'aller boire un verre ou qu'on allait me proposer d'aller au restaurant ou, ou autre, euh, ma réponse était souvent la même. Je n'ai pas le temps ou j'ai pas le créneau qu'il faut donc entre ma vie professionnelle et ma vie de maman qui a pris beaucoup de place bien sûr euh, ça n'a pas laissé de place pour une rencontre pour une vie personnelle et amoureuse donc euh, ça avait du sens à un moment donné, parce qu'effectivement, j'avais envie d'évoluer. Et bonjour, Sylvia. J'avais envie d'évoluer dans ma vie professionnelle. J'avais envie de, de, voilà, de me donner les moyens pour que mon cabinet fonctionne. Donc, ça avait du sens pour moi jusqu'à un moment donné où, bien sûr, et eh ben, euh, coucou Cécile, Et eh ben, ça manque quand même terriblement parce qu'on aimerait aussi avoir une vie amoureuse. On aimerait avoir quelqu'un dans sa vie. Et j'avais bien compris que l'une des raisons pour laquelle la rencontre ne se faisait pas, ou bien que je rencontrais des hommes, mais que des hommes qui étaient indisponibles, très pris par le travail, leur travail aussi euh, de leur côté. Donc du coup, j'ai bien senti à un moment donné que c'était indispensable, mais il y avait un réel désir au fond de moi de ré rééquilibrer ça. Chose que j'ai fait. Sauf que c'est ce que j'ai dit à, à la personne, à une amie hier, c'est que parfois on désire quelque chose intensément dans notre cœur on va se donner les moyens pour pouvoir mettre ça en place et quand on va l'obtenir ça veut pas dire forcément qu'on saura apprécier et en fait la question c'est pourquoi on ne sait pas apprécier on ne sait pas apprécier et on va pas savoir quoi en faire parce que tout notre système n'est pas habitué et donc habilité à recevoir et à vivre dans une telle dans un tel paradigme donc d'une certaine façon, inconsciemment, on va s'auto saboter, on va, ou, ou on va créer des situations que j'appelle parasites. Je vous donne un exemple. Si par exemple, à un moment donné, ça peut être l'exemple de, de, à un moment donné, se dire moi j'ai envie de gagner beaucoup d'argent. Et puis vous gagnez au loto, par exemple. Et d'une manière ou d'une autre. Étant donné que votre système n'a pas l'habitude déjà d'un gain assez énorme et de recevoir cette abondance d'argent, d'une manière ou d'une autre, vous n'allez pas pouvoir contrôler ça inconsciemment. L'argent va partir. Inconsciemment, vous allez créer des situations où l'argent va sortir. Euh, vous pouvez par exemple dire « moi je voudrais avoir le grand amour, vivre le grand amour et rencontrer vraiment le, un homme est génialissime, euh, voilà, votre âme sœur par exemple ». Et puis quand ce grand amour est là cet homme là est là vous si vous si vous n'avez pas eu l'habitude de recevoir un tel amour de vivre dans un tel amour vous allez auto saboter la relation inconsciemment là par exemple dans le cas de, euh, de ma personne c'était par rapport à la notion du temps je suis quelqu'un qui a été hyperactive très longtemps donc en plus cette hyperactivité anime la notion du challenge, d'objectif dans mon travail, il y a une adrénaline qui est là, c'est agréable. En plus, on prend plaisir, c'est ça qui est compliqué, on prend plaisir, ça veut dire qu'on va avoir un ancrage positif, en fait, sur une hyperactivité en réalité qui ne correspond plus. Et c'est assez intéressant parce que du coup, quand ça s'arrête et quand on arrive vraiment à organiser l'espace-temps et que l'espace-temps est là, il y a un réel inconfort à l'intérieur de soi, Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu, parce que je ne sais pas quoi faire de ce temps-là. Et je me suis dit, c'est quand même dingue. J'ai tout mis en place, le temps que je voulais avoir, il est là, et je ne sais pas l'apprécier. Je culpabilisais parce que je n'étais pas en activité. Tout de moi ne reconnaissait pas C'est comme si je ne savais pas quoi faire De ce temps, je ne savais pas quoi faire De mes journées Je, je, je me dis c'est quoi ce truc là C'est comme si je dis tiens objet que je ne connais pas Qu'est-ce que je vais faire, ne rien faire Mais j'ai jamais vécu ma vie comme ça Donc il y a une, Tout mon système est habilité et habitué à une certaine activité Donc s'arrêter comme ça, avoir du temps ah, C'était difficile Et donc qu'est-ce qui se passe Inconsciemment je créais des situations parasites pour occuper mon temps il ah, y a un petit problème ici un problème à l'appartement ah ben tiens euh, mon assistante elle ne peut pas travailler il y avait toujours quelque chose qui disait que quoi qu'il en soit ça créait de l'hyperactivité et j'ai compris qu'en fait la seule raison pour laquelle j'avais ces petits problèmes parasites un petit peu partout c'est parce que je n'arrivais pas à me poser et, et et à me déposer pour pouvoir profiter vraiment de ce temps libre que j'avais rêvé pourtant et que j'ai mis en place donc c'est assez paradoxal quand même donc c'est important pour moi de vous dire dans ce live que parfois on rêve de certaines choses vous allez mettre les choses en place vous rêvez de quelque chose vous allez tout mettre en place et quand vous l'avez quand vous allez avoir ça ça ne veut pas dire pour autant que vous allez saurer, vous allez savoir apprécier ce que vous avez rêvé d'avoir à sa juste valeur et que, voilà, inconsciemment, vous pouvez vous auto-saboter. Donc, comment faire justement ce live Il est là pour euh, équilibrer, là je vais parler vraiment équilibrer votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Euh, là je vous offre trois processus mais c'est un processus qui peut être aussi applicable dans tous les domaines que je vous ai dit tout à l'heure puisque c'est le même processus sauf que je pars d'un exemple qui me parle plus puisque ça parle de mon expérience donc c'est un peu plus aisé pour moi de, de vous partager ça donc le processus en fait pour euh, euh, pour, pour que cet équilibre temps et perso puisse être pérenne dans le temps, ça peut être aussi euh, que ce grand amour puisse être pérenne dans le temps, euh, que, ce, que cette abondance d'argent puisse être pérenne dans le temps, ça peut être la même chose, d'accord Mais là, je vais par parler, je vais donner le processus à partir de la notion du temps. Donc, le processus se fait en trois étapes. La première chose, c'est que quand vous désirez équilibrer votre vie personnelle et votre vie professionnelle. L'une des premières choses à faire, c'est déjà de changer, de transformer votre vie. Vous ne pouvez pas faire autrement que de réaménager votre agenda. Il n'y a pas de miracle. On peut tourner les choses dans tous les sens. Il y a des renoncements à faire, il y a une réorganisation à faire, il y a une revisite des priorités. Quelle est votre priorité en fait, même au niveau au sein de votre travail, parce que moi, ça m'a demandé de revoir tout l'agencement de mon travail pour que la notion du plaisir soit toujours là. Comment je peux toujours être stimulée et avoir le plaisir de mon travail tout en arrêtant d'échanger mon temps contre de l'argent. Donc c'était vraiment ça le challenge, mais ça demande vraiment, il n'y a pas d'autre solution que de se lancer en fait. Il n'y a pas d'autre solution que de dire, OK, j'y vais. je Donc, moi, la solution que j'ai trouvée, mais parce que ça correspondait aussi à ce que je voulais, c'était d'ajuster de, euh, de, mes prix à un standard que je rêvais justement, donc c'était super comme ça, donc tout se corrélait, donc euh, du coup voilà, il y a, y, a, y a un réel ag agencement à faire, cet agencement il va forcément générer des émotions chez vous, puisque vous sortez de votre zone de confort euh, et donc à partir de là la deuxième étape c'est que c'est normal c'est important d'accepter que c'est normal de ressentir de la panique à ce moment là parce que vous êtes dans un espace que vous n'avez pas l'habitude moi je n'ai jamais eu l'habitude d'avoir du temps comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, c'est normal que je sois en panique. Il n'y a pas à juger cette, attitude, ce, cette réaction qu'il y a en soi. Euh, au contraire, c'est important de l'accueillir et d'apaiser, de, de se dire « Ok, tout va bien ». Et de se rappeler justement dans cette étape 2 euh, du process, de se rappeler que c'est le résultat d'un but que j'avais, d'un rêve qui se réalise. C'est très important de revenir et de se rappeler ceci, et le résultat d'un rêve que j'ai réalisé. Donc, c'est vraiment super. C'est génial d'être là. Je suis en panique et c'est normal. Il n'y a rien de plus normal que d'être en panique en étant dans cette transition-là. Parce que mon système ne reconnaît pas où je suis, qu'est-ce qui se passe, où je suis. C'est normal. C'est normal. Donc, euh, c'est donc important, oui, voilà, de calmer la panique et de vous parler, de vous rassurer. D'accord Et surtout de vous rappeler que c'est bel et bien votre... ça a été bel et bien votre but et ça a été bel et bien atteint. Le troisième process, euh, qui pour moi... Le troisième, pardon, le troisième point, ce serait vraiment d'accepter de soi à soi, de soi à soi, se dire, ok, j'accepte de prendre le temps d'apprécier le ici et maintenant. Je vais apprendre. Apprendre, ça veut dire que je ne vais pas pouvoir apprécier tout mon temps libre de suite. Non je vais apprendre parce que je n'ai jamais eu l'habitude de faire ça. J'ai eu l'habitude d'être dans l'hyperactivité et de travailler de manière active, euh, voilà, et même frénétique. Donc se poser, prendre plaisir pour prendre son temps, ça devient un apprentissage. La question c'est, est-ce que vous avez envie d'apprendre ou pas Posez-vous la question si vous avez envie d'apprendre ou pas. Si oui, ça vous demande justement d'être très indulgent avec vous-même, d'être doux avec vous-même, prenez votre temps et de se dire, ok, je m'accorde du temps, mais tous les jours, mon objectif, tous les jours, ça sera d'apprécier chaque instant présent. De prendre le temps en conscience de se poser, de se dire, ah, là, je prends la décision vraiment d'apprécier ce temps-là. Et de se dire, waouh, j'ai atteint mon objectif, c'est là, je vais apprécier, vraiment. Et... Um, et, euh, et, et bien sûr, bien sûr, en même temps que vous allez apprendre à apprécier et développer cette élasticité, hein, parce que le, la notion du plaisir, de prendre son temps, c'est comme un muscle que vous, a, vous auriez besoin de muscler pour avoir un peu plus d'élasticité. Et plus vous allez mettre de la conscience et du plaisir, là, ici et maintenant, et plus le muscle va grandir et plus vous allez vous sentir aisé dans cet espace où vous allez vraiment apprécier le temps qui est là. Et, euh, et ensuite, euh, pardon, dans ce moment-là, il y a aussi le fait de bah, la panique, elle va ressurgir. Donc, ça va vous inviter à accueillir vraiment vos émotions. Et un, au moment où il y a la panique et que vous allez, vous allez avoir toutes vos pensées la limitante qui sont là, c'est le moment de se dire Oh, stop ça suffit en fait prenez le lead de vos pensées, replacez-les à votre place et donnez-vous vraiment cette autorisation de dire j'ai aussi le droit de profiter de mon temps aujourd'hui c'est mon choix de vie ici et maintenant et ça c'est ma volonté donc déposez vraiment les choses comme étant une décision que vous prenez dans votre dans votre monde à vous euh, voilà donc accompagnez-vous vraiment dans cette démarche j'espère que ces trois points là euh, oui l'idée L'idée vraiment, c'est d'habituer votre système à quelque chose de nouveau. J'habitue mon système à savoir apprécier le temps qui est là pour que l'équilibre personnel et professionnel puisse vraiment être en harmonie. J'apprends à habituer mon système, à accueillir tout cet amour, à vivre dans le grand amour. Donc c'est le même process, c'est le même process. Remplacer juste la notion du temps avec l'amour par exemple, mais c'est le même process pour accueillir l'argent. Donc j'espère que ce live vous a, vous a apporté des éléments d'accompagnement vis-à-vis de, de, vis -vis de vous-même, <rire> que vous puissiez vous accompagner, parce que, euh, parce que quand on engage de telles transformations, c'est sollicitant, c'est sollicitant, il faut le savoir. Euh, c'est la raison pour laquelle parfois on met de la résistance à mettre ça en place. Euh, on met de la résistance inconsciente de rencontrer le grand amour. Non pas qu'on ne veuille pas, non pas que l'univers nous en prive. C'est tout simplement parce qu'il y a une part de nous en réalité. Tout notre système tel qu'il est encodé, tel qu'il est programmé, n'est pas habilité à, à, à ça. Toute l'information qu'il y a à l'intérieur de nous n'est pas en cohérence avec ce que l'on veut. C'est comme si ce que l'on veut provient d'un rêve. Et que la programmation qui est là, c'est le réceptacle de la matérialisation de ce rêve. Donc, c'est important que le réceptacle soit prenne la forme de, de ce que l'on désire pour soi. Donc, c'est important de, de faire ces intégrations là. Donc, j'espère que ce des processus que je vous ai euh, partagé là va vous aider à vous accompagner au mieux. Voilà. Si vous avez des questions dans, dans votre mise en pratique, n'hésitez pas à me mettre un mot, je serais vraiment ravie de pouvoir vous accompagner. Cécile qui dit, merci de nous rassurer sur ces points. En effet, les résistances nous empêchent de réaliser ce que l'on veut. Oui, le plus dur est de sortir de sa zone de confort. En fait, le, pour, euh, je peux rajouter un élément aussi pour ça par rapport à Cécile. Dans la sortie de la zone de confort, l'une des choses qui est dite, compliquée dans la zone de confort, effectivement, c'est parce que notre système... Ne reconnaît pas on ne sait pas on est face à l'inconnu mais immédiatement en fait on est aussi confronté à une réelle croyance de merde qu'on a qui est que euh, que l'inconnu fait peur on est déjà basé sur une croyance où l'inconnu fait peur donc c'est normal du coup dès dès lors qu'on sort de notre zone et eh ben on est en totale panique donc en fait euh, on peut on peut euh, je pense que c'est important aussi de surveiller, nos, tu vois, cette espèce de... de enfin, ces croyances-là dans lequel et qu'on puisse vraiment s'offrir la possibilité de dire, moi j'ai envie de découvrir l'inconnu dans la joie et le bonheur. Ça c'est ma volonté. Ma volonté c'est de pouvoir déco découvrir l'inconnu dans, dans la douceur. Je te remercie de m'amener ça parce que moi ça fait partie aussi des intégrations. C'est-à-dire, je veux vraiment que tout mon système s'habitue à, ce, à, cette à cette transition, à ce renouveau qui est bon pour moi euh, et que la transition puisse se faire en douce. Je décide que la transition se fasse dans la joie, dans le bonheur. Je décide qu'on n'est pas toujours obligé d'avorter quelque chose pour, pour pouvoir obtenir ou vivre quelque chose de beau. Quoi. On n'a pas besoin de, de, de, de, de... Ça nous demande aussi, tu vois, quand, quand, quand je parle de ça, de sortir de la notion du mérite. Il y a un moment donné où c'est important qu'on s'autorise, qu'on qu qu s'offre l'autorisation nous-mêmes de dire, ben, « Moi, je m'autorise aujourd'hui à vivre les choses dans la douceur, dans la joie, dans le bonheur. » Parce que c'est ça qui me convient et c'est ça que je décide pour moi dans mon monde à moi. Et vu que je suis créateur suprême de ma réalité, ceci est, ceci est et fait partie des normes de ma vie. Et donc ça vous a, ça vous permet justement de faire les transitions telles que celui là avec beaucoup plus de douceur avec beaucoup plus de douceur c'est vraiment ce, ce que je vous partage là c'est vraiment très important <rire> parce qu'on peut initier avec beaucoup de volonté plein de belles choses mais est ce que notre système on a aussi besoin d'accompagner tout, tout notre système vibratoire et cellulaire et à, à, à comment dire avoir l'espace, c'est pas l'espace d'accueillir, mais de s'habituer à ça. J'ai besoin de m'habituer à apprécier le temps. juste j'accueille, j'ai mon agenda qui est libre. Donc, ça y est, j'ai accueilli l'espace-temps. Mais c'est au-delà de l'accueil. C'est vraiment, je vais habituer tout de moi, toutes mes cellules, tout mon cœur, tout mon esprit à, à aimer le temps qui est là, qui est en réalité la vie que j'ai choisie. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, et pareil pour le bonheur pareil pour la notion d'amour je, je vais habituer mon cœur à recevoir de l'amour donc je vais arrêter je vais rentrer dans cette espèce de dans, dans un équilibre de recevoir de donner aussi quoique encore une fois si on perce encore plus loin euh, dans la notion de donner et recevoir pourquoi chercher un équilibre on peut recevoir en abondance <rire> alors là on est parti sur un autre sujet mais en tout cas ça ouvre sur ce sujet là voilà donc, j'espère que. Euh, alors, Cécile qui me dit, ah oui, demandez que ça se passe en douceur. Je n'y avais pas pensé, merci. Eh ben, tant mieux, tu vois, euh, qui veut d'être dans les lives. Donc, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à intervenir, même en replay, mes amis. Moi, je serais très ravie de vous répondre si ça fait écho en vous. Mais en tout cas, je souhaite euh, du plus profond de mon cœur que ce processus puisse vous aider à. à vous ouvrir, à vous autoriser à. Voilà, à ce qui est cher à votre cœur, de façon à ce que vous puissiez prendre soin de vos rêves, quel que soit ce que vous déposez, mais que vous avez besoin de vous accompagner. Tout est infiniment possible, vous avez juste besoin d'accompagner votre système cellulaire et vibratoire à s'habituer à être dans un, nouveau dans un nouveau paradigme avec des nouvelles règles. <rire> voilà, donc je reste à votre disposition. <rire> si vous avez des questions sur le processus, je vous invite à... Vous, à... Oh, et vous allez voir c'est magnifique et puis les transformations sont très rapides donc voilà je vous souhaite une belle une belle soirée euh, pour ceux qui... n'hésitez pas si vous passez par là de mettre un like parce que ça me fait plaisir de savoir que vous êtes passé par là et que ça vous a plu que ça vous a intéressé que la vidéo vous a intéressé n'hésitez pas à la partager si vous voulez aussi moi je reste à votre disposition euh, dans mes coachings et dans mes programmes, euh, n'hésitez pas à aller sur mon site internet si vous êtes curieux de, de voir euh, ce que je vous propose. Allez, à bientôt. Ciao, Cécile. À bientôt, belle soirée à toi aussi. <rire> Bisous.